On y va Allez. Alors Alex Ramirez, bonjour. Je peux ah. vous appeler Alexandre Oh Alex, c'est bien. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors on est là pour savoir un peu qui vous êtes. Pourquoi Je vous taquine. Ah <rire> C'est tout Ok. <rire> Je sais que vous faites un spectacle. Ah, ça vous a plu Je l'ai pas vu. Il y a aussi des vidéos sur internet. Ça vous a plu Les vidéos low cost. Low cost. Oui, en fait le truc c'est qu'on reprend des scènes de films plan par plan mais avec les moyens du bord. C'est une espèce de mélange entre détournement et hommage. Et ça peut être aussi bien sur des dessins animés que des génériques, ou des films, des séries, des pubs. Des machines à laver, mmh. des citrons mais sans graines de pavot, parce que ça tout le monde sait que c'est fait à base de crottes de nez de Spice Girls, que j'ai rencontré d'ailleurs, mmh. ouais, pendant un championnat du monde de lancer de pain de mie. Mais bon, ça c'était après avoir couché avec un aigle, je passe les détails, bref, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais devenu une pomme de terre. D'accord. J'ai pas l'impression que ça vous passionne. Ah oh, bon, vous savez les pommes de terre Quelle est la question qui vous agace Ah... Euh... Je dirais, je sais pas, peut-être... Euh, quelle est votre princesse Disney préférée Moi, c'est Réponse. Moi ah, c'est marrant. Pour quelqu'un qui pose des questions. Réponse la princesse. Oui, non mais... Oui, enfin, C'était au niveau de la, la sonorité, Du coup, quelle est votre princesse préférée <rire> Ah, euh, Non, mais justement, c'est peut-être un peu réducteur. Bah, je suis pas juste un type qui se déguise en princesse. Pardon, mais je pense qu'on peut élever le débat. Votre approche plastique trouve-t-elle un écho dans le mouvement des avant-gardes Je pense au ready-made, ou au futurisme. Ou considérez-vous davantage votre démarche comme un pionnier, une fiscalité augmentante, extradiégétique J'aime bien Mulan. Parce qu'elle est chinoise Pas forcément. Vous avez quelque chose envers les Chinois Ah non, j'ai absolument rien envers les Chinois. Même pas de la sympathie si, si, non, si, si, j'aime les Chinois, mais ce que j'aime chez Mulan, c'est que c'est une femme qui s'habille en homme. Vous oh. aimez les femmes Bah évidemment. Pourtant, sur scène, vous parlez de votre homosexualité, alors c'est juste un personnage Non, non, non, non, c'est vraiment moi, mais... Vous avez laisse. envie de coucher avec Mulan quand elle est en homme ou en femme J'ai pas du tout envie de coucher avec Mulan Parce là. que c'est une femme Parce qu'elle est chinoise ou parce qu'elle s'habille en est même. parce que c'est un dessin animé Vous, vous considérez comme euh... misogyne, folophobe, nazi Non Je demandais juste. Vous avez bien fait. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous essayez de me faire dire, là, mais... Je veux juste savoir qui vous êtes. J'aimerais bien vous répondre un truc intelligent, pour pas trouver l'air d'un con, et en même temps drôle. Parce que mine de rien, c'est mon métier, avec une phrase pas trop courte, sinon c'est chiant, ni trop longue, sinon c'est chiant, tout en étant spontané, spirituel, précis, décontracté, charmeur, parce que je sens que quoi que je dise, vous allez mettre un miroir à la face recouvert de merde en me disant, tu vois, ça c'est toi Bon, mais ben, je crois que j'ai tout. Au revoir. C'est bien, on avance. Alors, cette addiction au sexe